bonjour <coughs> j'espère que vous allez bien Adresser, vous savez que je j'aime très rarement m'adresser aux ou bien parler d'autres personnes parce que je pense que euh, you know, j'ai trop de choses dans ma vie qui se passent pour parler d'autres personnes, mais parfois je pense que c'est nécessaire. Donc, euh, cette conversation que je suis en train d'avoir avec vous là, je pense que c'est nécessaire. Donc, j'ai <coughs> j'ai rencontré une dame d'autre jour. Elle me contacte, c'est une dame qui a de l'argent, hein. c'est pas comme si elle est, elle est pauvre, elle me dit que ça fait 20 ans, qu'elle a un gourou, je vais me l'appeler comment, je ne sais pas si elle veut dire gourou, je ne sais pas si elle veut dire maître, je ne sais pas si elle veut dire, en tout cas, il y a un homme, qu'elle dit être son guide spirituel, et voici ce que l'homme dit qu'il fait pour elle, l'homme la jeune pour elle, parle à ses ancêtres pour elle, chaque mois elle doit lui envoyer l'argent pour qu'il parte donner aux, aux ancêtres, aux esprits, euh, même les bains de saline qu'elle n'a pas besoin de faire. Donc, elle tombe sur ma page. Je vais, je vais me bénir d'abord tout ce que je vais dire par la puissance du Saint-Esprit. Et je demande que vos ancêtres, l'ange Michael, Raphaël, Gabriel et tous les autres anges, qu'ils puissent ouvrir vos yeux. Que le Seigneur Jésus vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre. discerner. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le discernement d'esprit est très important. Tu peux même avoir un gars, le gars dans ta vie seulement pour t'exploiter. Tu peux avoir une femme qui t'exploite et te manipule. Tu peux avoir un guide spirituel qui t'exploite. Donc la dame me dit, depuis qu'elle a commencé à regarder ce que je fais. Non, l'homme-là, c'est le facteur, Liliane. <rire> c'est le facteur. <rire> que Depuis qu'elle a commencé à me regarder, elle lui dit que je vais aller prendre le sel. Parce qu'apparemment, elle, elle demandait tout. Tout ce qu'elle fait, elle ne va pas lui demander. Voilà. Quand elle tombe sur ma vidéo, elle prend le lien de la vidéo, elle lui envoie. Il dit, ah, je peux faire mieux qu'elle. Elle lui dit que, mais ce que la femme l'a dit est pertinent, non? Il dit, mais toi-même mon aussi, où tu es, seulement? En tout cas, je veux en fait démanteler l'ensorcellement sous lequel certains d'entre vous êtes. Certains d'entre vous sont envoûtés. Je précise bien, je pèse mes paroles. Pas des, des, dans des, des pasteurs, des coachs. Je ne vais nommer aucun coach. Mais il y a des coachs qui vont te parler. Ouais, tu n'as besoin de personne. Tu es maîtresse de ta vie, tu es ta propre poste. Un homme, pour que l'homme vienne dans ta vie, il faut que. Et la personne est mariée. La personne qui te parle et te dit que oh, tu n'as pas besoin de l'homme-là est mariée. Marié avec ses cinq enfants. Parfois, on avait deux enfants. Elle me dit donc que quand elle a voulu acheter le sel chez moi pour se laver avec, il lui dit que non, il aura cache d'esprit. Tous ceux qui sont là venus me voir, écoutez, je sais que je ne suis pas la première personne que vous partez. Et je vous dis même encore, cherchez. Parce que pour me parler, c'est un peu évident. Si quelqu'un vient me voir et me dit, wow, j'ai pour telle personne qui m'avait donné quelque je lui dis, fais pour lui, finis pour lui, tu fais, ma part. Toi-même, tu auras le discernement pour voir. Ayez le discernement. Je ne vais pas me mettre ici et vous dire, oh, wow, suivez-moi, suivez-moi seulement, suivez-moi. Mais il y a des personnes que vous suivez en ligne que vous devez arrêter. Il y a des personnes qui vous, que spirituellement, oh, wow, c'est la personne qui me guide. Quand tu veux même, euh, est-ce que j'épouse le gars ici si, C'est la personne là que tu appelles. La personne on connaît que si tu épouses la femme là ou tu épouses le gars là, tu vas diviser l'argent que tu lui donnais par deux. Tu vas diviser l'argent que tu. Ça fait 20 ans que l'homme a dirigé la femme-là. Elle ne manque pas de confiance en soi. Elle est elle téléguidée. Est, elle est, elle est, elle est la personne connaît que... Si elle suit mes vidéos peut-être, il lui dit que il est parti s'installer ailleurs. Donc genre, je quitte Dois là, je te dis que... Ma chérie, je suis parti m'installer... Abadjun, seulement pour prier pour toi. Donc, matin, midi, me dit, sois moi, je prie pour toi. Jésus est Lord. Guys, yeah, like, you know what? It's just freaking me out, man. <laughs> ça, me fait, ça me fait même... Like... Uh, seulement moi, là, Donc toute ta vie, c'est moi. Non, pardon. Please, live your life. Mm. Liliane, écoutez... C'est facile de parler. Hein. Checkez votre vie. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un quelque part qui vous manipule. C'est facile de dire qu'il manque de discernement. Vous allez même pas la juger. Et quand je commence avec je n'ai même pas fait genre arrête avec lui. Euh, non. Quand quelqu'un est plongé dans quelque chose, euh, <rire> parle comme tu Le pire, même encore, c'est de faire. Tu vas parler, tu vas parler, va dire Oh, elle m'a dit que. Elle m'a dit que. Parce qu'elle est encore sous l'emprise de la personne. Elle m'a dit d'arrêter avec toi. -même. Elle m'a dit de plus te parler. <rire> C'est comme ça non mais sa femme ont des problèmes, non? Tu viens, tu vois comment il menace la femme là depuis. Elle a arrêté le col. Elle a, elle a, elle a... Tu viens, tu dis à la femme, tu ne prends pas en cachette. Ton mari ne veut pas tomber, ma chérie. <rire> il va lui faire l'amour à la nuit, là. Elle va tout dire, tout ce que tu lui as dit. <rire> Demain. Demain, l'homme là va te regarder comme ça que ne passe plus chez moi. Tu veux gâter mon mariage. Hey, Seigneur. Je que je voulais... I was just so trying to help, you know. Je voulais seulement aider. C'est calé sur ta tête. Et moi, je dis toujours, moi, j'ai plus de chats à fouetter dans ma propre vie. Hein. Like, que tu sois ex, que tu sois... J'ai tellement de choses à faire dans ma propre vie. En fait, checker, il y a des petits petits signes. Quelqu'un qui dit qu'il va parler. Que non, tu n'as pas besoin de parler avec les ancêtres. Tu n'as pas besoin de parler avec les ancêtres, je vais le faire pour toi. Et et tôt, elle réveille voir ses ancêtres. Oui. Exactement. Il y a les directs qui capturent les ongles des personnes. Il dit que soyez très vigilants. Il y a des chaînes ici, là, que ne t'assois pas seulement comme ça, là. Maintenant, ils ont plusieurs formes. Il y en a qui vont venir te dire que je suis pasteur. Du coup, tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois aller dire au pasteur. Pasteur, est-ce qu'on peut coucher ensemble aujourd'hui Pasteur, est-ce qu'on peut... On va te coucher ensemble, c'est même l'ultime. Oui, oui, oui. Oui, papa. et vous devez euh, moi je dis moi je bloque beaucoup les gens ici hein. donc si tu arrives tu veux être un décepticon un décepticon c'est quelqu'un qui croit que qui est habité par un esprit lui-même il ne connaît pas un esprit qui veut nuire aux autres à d'autres personnes et il vient sur ma chaîne il veut faire un peu genre il connaît il fait comme s'il maîtrise voilà Toute personne qui veut trop le monopole de ta vie tous ceux d'entre vous qui sont venus me suis wow, en consultation que um, ouais, je fais comment pour la personne si alors um, ouais j'ai je, je fait comment si vous écoutez bien mes enseignements hein, je vous apprends à voir le l'indépendance spirituelle je ne gagne rien quand vous êtes accroché à moi oh. On n'a pas prié à 6 heures, tu n'étais pas connecté pour faire la prière de 6 heures la reine. Hey, hey, la reine, tu fais comment Regardez, ils m'ont dit ça et cela à 11 heures. J je t'appelle depuis 11 heures, il est 14, tu ne m'as pas encore répondu. <tousse> non. Mm -mm. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, beaucoup, vous aimez tout quand vous dites ce que vous devez faire. Chacun d'entre vous a Dieu en lui. Tu as ton compas, tu as ta boussole dans ton cœur. Quand tu m'écoutes, je viens seulement confirmer ce que tu savais, ce qui t'ont enseigné dans la nuit. Donc, ne crois pas que c'est... Quand quelqu'un me contacte, il me dit, oh, je suis désespéré. <rire> Va te laver avec le sel. Étape 1 même déjà les kits, tu commences à faire ton travail. C'est les gens qui commencent à faire ça après eux-mêmes, seuls. Ils me recontactent que, maman, j'ai à faire même 40% de mon travail seul à la maison. Parce que quand vous dépendez de quelqu'un, quand vous dépendez, vous ne pouvez même pas avancer dans votre propre vie. Quelqu'un te dit qu'il quitte sa ville pour aller vivre dans une autre ville parce qu'il veut prier pour toi. Que matin, me dit soit il est derrière toi. Car ah. même s'il faut faire les incantations, il va faire les incantations pour te guider, pour te Que pour tout son agent c'est qu'à moi. Dès que je dis A, elle va donner. Dès que je dis B, elle va donner. Dès que tu veux prendre un produit. Ah, <rire> tu partais toi-même pour, pour suivre le prophète là comme ça. Pourquoi <rire> Vous avez déjà dit, vous qui voulez me voir chaque jour-là Allez regarder mes vidéos. J'ai plein de vidéos ici en ligne. Regarde les vidéos. Les vidéos vont t'aider. Maintenant, si vous regardez mes vidéos, hein, ceux qui me suivent, peut-être ça fait peut-être deux semaines que tu me suis. Remontez sur ma chaîne YouTube et Facebook. Des je faisais des vidéos depuis 2016. Et c'était toujours le même discours. On a le potentiel en nous. Et ça, non, dès que tu fais quelque chose de courant avant toi. Si tu fais une semaine, deux semaines, tu ne l'appelles pas. Tu commences à avoir les palpitations. Ton cœur fait un genre. Et là, mon ami, il a peur en toi, genre, « Si tu me quittes un jour, ce que tes choses vont plus marcher. hein. Si tu me... ce que tu... »« Ok. » Je vous en prie, suivez les gens qui ont la transparence dans ce qu'ils font. Tous ceux qui sont venus me voir physiquement disent que « mince, tu me même encore mieux que ce qu'on voit sur le net, là. »« on te voit physiquement, tu es en encore mieux. Mmh. »« Tu es en encore mieux. » Checkez les résultats des gens que vous suivez. Beaucoup d'entre vous, quand je parle, vous dites Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, je veux, je veux. » Mais après, tu peux encore suivre quatre autres personnes là-bas, haut Il y a un clash d'idées dans ta tête. Ta tête s'embrouille. Toi-même, tu restes comme ça, tu ne connais plus. Je vais vous dire que si ce n'est pas moi, ne me suivez pas, allez, prenez une personne. Qu'allez-vous bloquer, vous, dans ce que la personne enseigne. Mettez en pratique, vous allez voir. Ceux qui, me, qui viennent chez moi, ils vous disent toujours au début que... Attendez, ils vont enlever ça. J'aime m'en Ils vous disent toujours au début que... Va mettre le sel dans l'eau. N'achète pas mes produits, non. Je ne suis pas pressé pour que tu achètes mes produits. Lave-toi toi-même. Quelqu'un m'a donné la suce aujourd'hui. Wow, la suce de, de la cendre sur, les, sur le corps de se laver avec la cendre-là. J'ai fait ça. Après, j'ai commencé. J'avais déjà saigné le premier. Voilà, on est depuis du 16 au 23. J'ai encore saigné. Il y a certains esprits qui sont dans votre, euh, dans votre utérus, dans votre trompe. Ça sort. Peut-être que c'est un kiste qu'on n'a même pas découvert depuis là, que ça, qui est en train de se décomposer pour sortir. Mm -hmm. Si tu écoutes ce que je dis, tu mets en pratique une semaine, deux semaines, un mois, tu vois comment tes choses commencent à marcher. Là, tu es plus convaincu de venir prendre un produit de chimie. Fonctionnez toujours avec les gens qui ont la transparence. Moi, je vous donner un indice. Il y a une grande coach qui est venue sur Cameroun une fois. Il y a une femme qui a laissé son mari à la maison. Elle est partie bah, suivre la coach. Hum. Maman. Ils essayaient même de réparer leur couple le temps. Elle a payé peut-être 50 000, elle pas. Elle revient. Moi, je suis une poste. Hmm? Il croit même que quoi? Hein? Hein? Mmh. Maman, c'est qu'on a mis la tête de la femme là bas mmh. mmh. J'ai dit que. Je ne. Je suis pas peut-être obligée d'adresser d'indexer forcément un coach. Ou une coach. Mais. Et le discernement. Ouais, il croit même que quoi, mon mari là, il croit même que quoi. Et je vais lui montrer, moi je suis, je suis aussi une bosse, je suis aussi. Je dis, mais... je dis non, je suis arrivé même là-bas, j'ai exposé mon problème. Hein. Ils m'ont dit de quitter l'homme là. Non, que cet homme là ne. Et clash de, clash de trucs, elle était venue payer. À l'époque, c'était peut-être en août de l'année passée, au septembre. Elle était venue payer la consultation chez moi. La même période, là, il y a la coach qui est arrivée au Cameroun. Il est rentré avec la, la colère dans son cœur. Et que la personne, la, la coche l'est mariée, non? Elle dit oui. Mais son mari, il est différent. Elle dit arrête ma chérie, arrête. Arrête. Non, tu sais, moi, euh, je... Hey. Elle sait, vous pouvez parler, comprendre. comprends. Elle dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tu m'as payé pour que je te dise la vérité non, je vais te dire la vérité crue, cache. Après, tu pars, tu fais ce que tu veux. Et c'est important parce que vous aimez quand on vous caresse dans le sens du poil. Vous aimez ça. Mais remarquez qu'il y a des gens qui aiment qu'on les caresse dans le sens du poil. Tu as un mauvais caractère à la maison. Tu te comportes mal. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on vienne te dire que, ouais, non, c'est bien, c'est bien. Il a ouvert trois business, tu es parti, tu as fait ça avec foiré. Rends-toi à l'évidence des choses, ma chérie. Il y a quelque chose avec toi. Something is wrong with you. Ouais, vous ne pouvez pas vous mentir, vous avez, vous avez beaucoup de personnes qui parlent dans vos vies comme ça. là. Tu es là, quelqu'un est dans son pays là-bas, dans sa diaspora là-bas, ne connais pas tes réalités que tu subis ici en Afrique. Et la personne vient te donner les conseils, conseil non, non, non, lui-là, laisse le même. Vérifiez toujours ce qu'on vous dit avec les fruits de la personne. Bonjour, bonjour. Avant de tout gâcher et de tout briser dans ta propre vie. Que tu suis les conseils de tel, coach, de tel pasteur. Tu peux pas dire le nombre de pasteurs qui ont séparé les familles ici dehors. Comme ton père ne vient pas à l'église, comme ton mari ne vient pas à l'église, ça veut dire qu'il est, il est, il est, il est, est du diable. Donc voilà, tu commences à développer l'animosité avec ton mari. Que ça commence à comment que tu pars, quelque part, tu t'assois avec un homme que tu... L'homme là ta doté, le pasteur l'a ta doté. Le pasteur là t'a doté. Quelqu'un est parti au village Quelqu'un est parti t'a épousé. Ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. Tu viens en ligne, tu tombes sur un coach. Donc là, tu pars, tu quittes la personne. Hein? Non, non, moi tu ne Parce que quand vous écoutez, on met les idées dans votre tête. Là que vous m'écoutez, je suis en train de mettre les idées dans votre tête. Soyez vigilants. Quand tu entends tout ça, tu vas les faire. Assure-toi que c'est ce qui va te construire. C'est ce qui va te construire. It's gonna edify me. It's gonna save my marriage. Tu peux réussir seul. Tu peux réussir seul. Tu n'as besoin de personne. Hein? Tu n'as besoin de personne. Voilà aussi, tu rentres à la maison. Il n'y a besoin de personne. ah. ah. Ils vont venir, vous allez courir, partir les voir. Oui, oui. Ils voulaient qu'on couche ensemble. Moi, j'ai dit qu'on ne couche plus ensemble. Vous vivez sur le même toit depuis 12 ans. Depuis 12 ans, ma chérie. Tu vois, je vais te lever un beau matin comme ça, venir lui dire qu'on arrête tout ça parce que j'ai dit que Jésus a dit que. Ouais, Seigneur. Tu vas me choquer l'homme là Tu es envoûté. Et les hommes aussi, faites attention à ce que vos femmes écoutent. Parce que la femme est facilement détournable. Elle est facilement détournable. Moi, ça m'a parlé, ma part. Hein. Après, là, maintenant, vous faites ce que vous voulez. En suivant les gens, suivez ceux qui ont les résultats jusqu'à. Je vous ai toujours dit que toutes mes choses, je mets d'abord sur moi-même je vois comment ça marche. Après, il vient vous dire que l'autre, c'est là, il pas fait ça. Bonjour le roi Feuillot. Bonjour à tout le monde. Tu peux écouter quelqu'un comme ça, là, tu écoutes la personne deux semaines, tu gardes tout ce qui est autour de toi. Tout. Tout. Parfois, certains de vos mariés, ils ne sont pas mauvais. Ils ont vraiment besoin, que tu, tu connais Thomas, tu connais comment le flatter. Tu connais comment t'assois, tu ne parles que B. Tu prends même deux jours de jeûne, trois jours de jeûne, tu jeûnes pour B. Jeûnez pour vos B, non? Parce que Dieu va te, Dieu va, Dieu va te donner quelqu'un, un matériel like. Ton, your husband material will, will not be. Ton mari que Dieu va te donner, il ne sera pas complet. Parce que quand vous allez vous rencontrer, hein, vous allez commencer quelque chose ensemble, de nouveau. Attendez, vous allez attendre ici, là, j'arrive. Je vais chercher le chargeur. Si il revient, c'est éteint, c'est que ça s'éteint. Attendez ici. Les je suis pas là pour une minute vous en profitez pour, faire, pour venir faire vos trucs sur ma page pardon laissez la personne qui ne veut pas comprendre qu'il faut taper sur les décès pardon je ne suffit pas les gens pour qui me contactent pardon on va faire comme ça là quand la personne va t'écrire, tu vas lui donner un produit pour utiliser elle va venir te prendre une heure de temps pour que tu laisses le produit non il faut laisser laisser si elle ne va pas vous les laisser Si vous n'utilisez pas votre discernement, vous allez mettre beaucoup de temps avant de voir certaines manifestations. Vous allez... Ça m'arrivait avant, je me rappelle. J'étais en ligne, je suivais peut-être trois, deux, trois coachs. Mais il y a deux en particulier. des femmes. Chaque fois que j'écoutais les femmes là, ça m'incitait à parfois être désagréable avec la personne avec laquelle peut-être je sortais à ce moment-là. Tu vois, moi tu regardes, on te dit, ouais, tu n'as besoin de personne. Tu n'as besoin de personne. Maintenant, dans ta mental, dans ton cœur, tu commences à te dire, voilà, tous mes ex c'était des connards. Euh, euh, C'est moi qui suis la meilleure personne du monde. Euh, je tu vois, genre, tu n'as rien à revoir dans ton caractère. Ce sont eux qui doivent changer. Les mentalités comme ça.